tout de suite après l'élection, lorsqu'il y avait cette hésitation et quand il a pris la première fois la parole, il s'est tout de suite présidentialisé parce qu'il a, il, il a pris de la hauteur. Alors on peut aimer, on peut ne pas aimer, on pouvait voter ou pas voter pour, oui. pour Biden, mais dès le départ, il a pris cette, cette posture et, et n'oublions jamais qu'il a quand même été pendant 8 ans vice-président très proche d'Obama, qu'il a, il a passé quasiment 40 ans au Congrès. C'est connaît boutique la boutique comme personne. La choses. boutique est le terrain et il sait comment pense, comment vit, comment souffle l'Amérique qu'elle soit sur la côte Est, qu'elle soit dans, dans les campagnes, et donc il a cette empathie naturelle, cette posture qui répond aux besoins du moment. Cela ne veut pas dire qu'il va parvenir à convaincre jusqu'à la droite des Républicains, mais au moins les centristes qu'il a besoin d'apaiser, de, de, au moins ça il sait faire et il le fait très bien. Je suis